Salut toi, tu vas bien Et Voilà, c'est week-end, c'est Daily Ops. Euh, le retour, euh, mine de rien j'ai triché un petit peu. Euh, bon D'abord j'en ai produit beaucoup moins qu'à qu l'habitude, forcément puisque je circule beaucoup moins qu'à l'habitude. Et puis euh, j'ai triché en te partageant des images de ma tendre épouse ou de... auprès de ma selle. Bon c'était l'occasion de voir des, des mesdames rouler aussi. Euh, on est samedi dernier là. Après mon live du samedi, et puis on est parti se balader, euh, rouler pour rouler, euh, pour se faire plaisir, voilà. Reconnecter un petit peu les enfants euh, à leur vélo aussi. Et ils en ont fait moins que d'habitude cet hiver. Et ça s'explique hein, tout simplement parce que je ne me sentais pas euh, circulant juste avec la main droite posée sur le guidon euh, de manière un peu précaire. Je ne me sentais pas de les encadrer euh, voilà, jusqu'alors. On va passer derrière les piétons, on a un panneau pour passer derrière les piétons, on y va. Ouais, il faut faire attention. Désormais, je commence tout juste à, à poser ma main gauche euh, par petite période, mais de plus en plus longtemps sur le guidon. Donc, euh, bon, bref, voilà, c'était le, le petit, la petite explication. Hein, tu ne sers pas trop les voitures, attention les portières, mobiles. Donc, on reconnecte nos enfants euh, au vélo, tranquillement, avec les beaux jours. Comme la majorité des Français finalement. Et donc on va chercher les, les bords de Seine par la rue de Pontoise pour descendre au pont de Beson. C'est ce point noir habituel, euh, vraiment pénible devant une, un gros concessionnaire auto. Euh, tous ces véhicules qui sont garés sur une piste euh, donc à la largeur classique d'une piste mais dont le trottoir adjacent est minuscule. C'est-à-dire qu'on a, on a donné euh, trois quarts de la place aux cyclistes et puis euh, on a laissé un quart aux piétons. Donc évidemment, ça passe pas et ça crée du conflit d'usage, alors que ça ne devrait pas. Tous les gens qui passent par ces rue de Pontoise euh, voient très bien le tableau, c'est hein, quotidien, dès que la boutique est ouverte. Moi, je suis assez protégé par ça euh, dans mes horaires euh, du matin parce que je pars très tôt et que la boutique est jamais ouverte à cette heure ci mais là, c'est pénible. Et puis, pour couronner le tout, en plus, c'est une piste sur trottoir qui se trouve être obligatoire. C'est gentil la sonnette, c'est pas agressif. Une chose qui ne devrait pas arriver dans cette configuration-là. Mais bon, on a considéré que la deux fois deux voies n'était pas accessible aux, aux cyclistes. Pour mémoire, c'est à partir de trois voies, selon le code de la route. Et attention aux piétons, ils ne regardent pas où ils vont. Qu'une piste devient mécaniquement obligatoire. Pas deux, en l'occurrence, en ville. J'insiste là-dessus parce que c'est, bon, ça n'a rien à voir avec mes enfants. Là, évidemment, qu'on est sur la, la bande cyclable sur trottoir avec, euh, avec tous les conflits d'usage euh, qu'on peut connaître. Euh, je ne serais pas allé sur la chaussée, mais, euh, considérant le nombre farmineux euh, de cyclistes qui, qui descendent cette, euh, cette avenue tous les matins, euh, certains ont un profil assez véhiculaire et ont tendance à rouler très fort. Euh, pourquoi leur interdire la chaussée? Surtout quand c'est en plus des heures où, de toute façon, tu, tu remontes les bouchons <rire> systématiquement. Et puis on est en ville, la vitesse est limitée. Bon. Bonjour, c'est bon Vous avez tout ce qu'il faut ouais, C'est ce qu bon, ouais, ce faut. bon, ouais, ce faut. bon Un pack. Bon. Je vous en prie. Je ne conteste pas du tout l'opportunité de faire des pistes. Au contraire, c'est vital et il faut le faire. Mais là, bon, c'est pas une piste, c'est une petite bandelette sur le trottoir. Donc déjà c'est relativement mal fait, euh, voilà on n'est pas dans du, <rire> du bâti vraiment sérieux, mais euh, de l'avenir interdire la chaussée aux cyclistes en ville, j'ai du mal à comprendre et surtout à l'accepter. Pour rappel, le vélo est un véhicule et considéré comme tel par le code de la route, donc à ce titre sa place est absolument légitime sur la chaussée de toute façon, forcerie en ville quoi. C'est limité à 30, c'est limité à 50, il n'y a pas de raison d'aller leur interdire la chaussée. Bref voilà quoi c'est l'exemple typique d'une situation ubuesque où un préfet ou un maire a décidé de rendre obligatoire une piste qui normalement n'était pas de conception et euh, un cas de figure où euh, on retrouve des véhicules garés sur cette piste et un trottoir qui fait 15 cm à droite pour contourner c'est assez ridicule j'insiste là dessus hein, voilà c'est théoriquement selon le code de la route à cet endroit là la piste n'est pas euh, euh, obligatoire, Or, décision euh, exceptionnelle du pouvoir investi de police, voilà. Et on est dans l'exception. Hein. Et à nouveau, je redis ce que j'avais déjà dit euh, moult fois euh, dans mes Daily Ops, euh, en France, les, les pistes cyclables ne sont pas obligatoires de base depuis le millénaire précédent. Si tu es automobiliste et que tu fais partie des, des gens qui ragent en disant « Ouais, les cyclistes, pourquoi ils sont sur la route ?» Parce qu'il euh, y a une bande à côté. Et ben bah, voilà, exactement pour ça, par exemple. Moi, si j'étais passé tout seul, si j'avais été en forme et j'étais avec mon vélo de route, mon vélo de route, c'est un vélo de route, c'est pas, pas un vélo de trottoir. Donc, j'ai rien à foutre sur le trottoir, même s'il y a une piste cyclable. C'est pas un vélo de piste cyclable non plus, d'ailleurs. Je, je parle de ça parce que cette rue ponçoise, là euh, à l'époque on n'était pas besoinné euh, c'était mon passage... Euh, mon passage typique pour aller chercher le Vexin, pour aller rejoindre les bords de Seine et remonter à conflans saint honorine euh, c'était exactement par là que je passais. Évidemment j'y allais sur la route, d'ailleurs je resquillais. je ne savais pas que cette piste était euh, obligatoire à l'époque. Parce qu'il y a des panneaux ronds euh, sur la piste mais qui est sur le trottoir, sur le côté, mais quand tu es sur la route, il n'y a pas de panneaux interdisant les cyclistes euh, sur, sur cette chaussée. Donc euh, bon hormis sur le pont de Beson, où là, c'est effectivement, c'est deux fois trois voies, et il y a une piste de chaque côté, donc, mécaniquement, elle devient obligatoire. Anyway, on se retrouve sur cette magnifique voie verte, ce chemin de halage, qui se trouve être, en fait, euh, intégré parfaitement à l'itinéraire la fameuse Paris-Londres, donc, alors, plus ou moins aménagé suivant les endroits, mais on est sur la mythique Paris-Londres. Et euh, on a décidé donc juste d'aller rouler, de profiter de la douceur. Euh, alors, en partant, j'ai dit aux enfants, les suites et, et les gilets, c'est peut-être pas la peine, vous savez. Moi, je suis parti en t-shirt directement. On dit, oui, oui, oui, oui, on va mettre, on va mettre, bon, ouais, c'est... Ils n'ont pas duré longtemps sur les épaules, les sweats. À un moment, il a fallu qu'on s'arrête pour les enlever et puis les mettre dans ma grosse sacoche que j'avais prévue justement pour, pour recueillir. On va parler un peu, plus, un peu plus précisément des enfants, là. Ça fait un moment que je papote. Donc, notre aîné, appelons-le Babylouk, hein, qui croise désormais un vélo d'adulte qui, qui est un des vélos de sa mère, en fait. Donc, c'est un Cannondale Quick Speed. 3, Nexus 8. Pour info, j'avais exactement le même, hein. à une époque, avec Bidouquet, on roulait tous les deux avec ce vélo. Pour nos balades, pour le vélo taf en ce qui me concerne. C'est un super vélo, alors c'est un fitness, hein, ce qu'on appelle un fitness, donc c'est une morphologie de vélo de route, mais avec un cintre droit de VTC, enfin un peu plus court d'ailleurs, enfin elle avait raccourci son cintre en plus. Et euh, bah, c'est un vélo qui est super léger, c'est super véloce, je l'appelais mon vélo Dan, il est très très véloce. Et puis il a beaucoup beaucoup de rendement parce que tout en lu avec une fourche droite en alu, autant dire que quand tu appuies sur les pédales, pan, ça part quoi. C'est vraiment donc euh, ça lui a radicalement changé sa vie euh, à notre fils parce que euh, jusqu'alors il était sur un 24 pouces jusqu'à il y a un an en gros un 24 pouces enfant le c'est le dernier stade euh, la taille des roues le 24 pouces et euh, c'est le dernier stade avant le vélo d'adulte et puis voilà on est passé sur directement sur un 700 même pas même pas eu besoin de passer sur un 26 pouces adulte ça lui change complètement la vie parce que le vélo fait juste euh, pratiquement 10 kilos le moins que son 24 pouces qu'il avait précédemment c'était un décathlon mais qu'on lui avait choisi tout équipé alors il y avait euh, cette satanée fourche suspendue à l'avant qui a ajouté 3-4 kilos déjà mais par contre il était tout équipé avec garde-boue, porte-bagages, lumière fixe, dynamo-moyeu, béquille, enfin la totale, un, un vélo pas d'excuse pour lui pour aller à la gym deux fois par semaine à Vincennes, c'était super. Mais incroyablement lourd, à chaque fois que je manipulais ce vélo je me disais mais c'est fou il est deux fois plus lourd que mon propre vélo c'est le problème qu'il y a actuellement sur le, le segment enfant dans le vélo et particulièrement dans la grande distribution de sport comme Decathlon ou autre, hein, c'est un peu le même cas partout il faut vraiment monter en gamme pour avoir des vélos où on retrouve nous personnellement le poids de nos vélos qu'on avait à cet âge là c'est-à-dire des vélos quand même beaucoup moins lourds parce qu'il y a un rapport totalement délirant entre le poids du vélo et le poids de l'enfant. Et en plus si tu lui colles une fourche suspendue qui va s'écraser dès que ça monte, le pauvre déjà le vélo est super lourd, et en plus il va tout perdre son rendement dans la fourche au lieu de, au lieu de grimper la côte, c'est juste la fourche qui va s'écraser. Donc euh, voilà. Et euh, Baby Luquette, elle, de son côté, euh, elle est particulièrement petite, donc euh, elle est toujours sur son petit 20 pouces. Elle est en sixième hein, au collège, mais bah, elle a 11 ans, mais elle est toujours sur son 20 pouces. Et euh, c'est encore trop tôt pour un 24. Malheureusement pour elle, et heureusement quelque part, parce que du coup, c'est plus léger qu'un 24. Et le sien est quand même... Euh, on, l avait, on, on avait senti le vent venir, on lui avait pris vraiment un vélo euh, alu avec euh, fourche -acier, euh, cintré. Et euh, donc du coup, ça fait un vélo qui a pas un poids totalement délirant. Mais c'est quand même lourd, hein, c'est quand même lourd. Là, son petit 20 pouces, il est quand même nettement plus lourd que... Euh, le 700 euh, de son grand frère. <rire> qui est pourtant plus grand. C'est délirant. Et puis au-delà de ça, bah, euh, donc c'était, je, je disais, hein, je les reconnecte vélo à ce moment-là. Ils n'avaient pas fait de vélo de l'hiver, voilà. Tout simplement parce que je ne pouvais pas les accompagner. Je n'avais pas la capacité physique de les accompagner. Et puis je n'étais pas euh, en confiance. Je n'étais vraiment pas tranquille. Hein. Il, faut, il faut quand même, euh, voilà, euh, le sentir. Hein. Si, si, si tu n'es pas en confiance quand tu. Euh, C'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. C'est très personnel, mais. Moi, personnellement, si je ne suis pas en confiance pour emmener mes enfants sur un itinéraire et tout ça, où je sais que je pas euh, la vélocité nécessaire pour en rattraper un ou une, ou, ou tout simplement euh, <rire> la tête partout et, et pouvoir être à l'aise sur mon guidon pour pouvoir tourner la tête en permanence, pour euh, gérer et chercher... Euh, mes enfants, et puis, et puis les, les guider, leur parler tout le temps, leur parler, leur répéter des choses que je leur ai répétées un million de fois. Mais voilà, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas roulé sur leur vélo, et, et en ville non plus, donc c'est toujours bien de répéter. Ça me rappelle cette euh, institutrice, euh, en, en, quand il rentrait en CM2, qui disait, bon ben voilà, vous savez, vos enfants... Euh, euh, ça fait deux mois et demi qu'ils étaient en vacances, euh, on est début septembre, ils sont tous des idiots, ils sont tous des neneux ça m'a marqué. C'était culotté de dire ça comme ça, mais euh, bah, c'est un peu ça aussi avec le vélo. Évidemment, ils savent toujours monter sur un vélo, mais euh, toutes les, les règles comportementales et tout ça, c'est pas c'est pas acquis pour toujours chez un enfant qui qui n'a pas fait de vélo depuis quatre mois. Et on oublie des petits automatismes ou ou, ou des petites règles ou des petits comportements, euh, voilà, des anticipations euh, comportementales euh, par rapport aux piétons justement sur les les trottoirs partagés avec les piétons. Euh, C'est toujours bien de le rappeler, euh, voilà, et moi je, je, je leur rappelle beaucoup, alors je les saoule un peu d'ailleurs, mais bon, enfin je le fais gentiment, je les agresse pas. Bon alors cette passerelle dont je n'ai pas et j'étais incapable de trouver le nom. Euh, bon elle est magnifique, elle est sympa et puis elle permet de, de, de traverser un, un bras d'eau et puis bon c'est conçu de manière assez sympa quand même avec toute la partie piétonne et puis cette petite euh, rampe sur laquelle tu peux porter ton vélo. Sauf que là c'était la grosse galère parce que voilà et typiquement quand t'as un vélo qui est beaucoup trop lourd par rapport à ton propre poids et ta force et bah au bout de longues secondes euh, c'est ton grand frère qui vient te filer un coup de main et te monter avec ses gros bras. Euh, au vélo parce que tu galères parce que mine rien c'est très en pente à cet endroit là donc euh, voilà c'était dur pour elle et puis en plus euh, c'est le mauvais côté euh, là, le côté gauche euh, quand côté droitier droitier, as l'habitude, ton vélo, tu, en général, tu le pousses à ta droite et pas à ta gauche. Donc, un petit problème de mise en main et tout ça. Puis, elle était un petit peu empotée sur ce coup-là aussi. Elle faisait pas trop d'efforts. Euh, bon, euh, on va parler un peu de la balade aussi. C'est quand même super sympa. Hein. Tu vois, à quel point c'était fréquenté. Donc, c'était samedi dernier, euh, le dernier samedi du, du mois de mars 2019. On avait une douceur incroyable, pas ou peu de vent. Un petit peu quand même si, ça soufflait un petit peu. Euh, à ce moment-là, on l'avait dans le dans le museau d'ailleurs. Mais bon, et puis on roulait vraiment hyper paisiblement parce que notre petite fille, elle, elle roule hyper paisiblement en mode princesse, hyper digne. Alors par moments, je... Le, je je, je lui parlais, je disais euh, si tu veux, tu mets le, le plateau euh, un, peu, un peu plus grand et puis on va <rire> on va avancer un peu plus si tu veux hein, parce que voilà on a ramené du 13 de moyenne quoi. Mais ça l'intéresse pas. Non, non, elle me disait non, non, je suis à mon rythme. Elle a pas envie de se mettre en condition d'effort. Voilà, elle, est en, elle veut rester sur le plaisir. Elle a pas envie de s'essouffler, d'être fatiguée. De... <rire> Donc elle est euh, vraiment pure sur l'efficacité. Le, tu sais ce, ce moment où sur ton vélo, tu sais que tu seras jamais fatigué Tu pourras aller très loin parce que tu respectes ton rythme. Et ça, elle a bien intégré son rythme. Ça fait rouspéter son grand frère, <rire> qui me disait, mais on va ramener cette de moyenne, c'est pas possible. <rire> bon, voilà. Ça, c'est des petits conflits. Donc je résous ce problème en l'emmenant lui aussi rouler euh, occasionnellement, euh, seul, avec moi. Comme ça, il peut, il, il peut mettre sa dose. Parce que lui, il adore faire des pointes de vitesse, il adore euh, regarder le compteur, savoir à quelle vitesse il tourne et tout ça. Euh, voilà. Là, on voit bien euh, donc, euh, tous ces panneaux de la, par la fameuse Paris-Londres, hein, voilà, avec euh, Paris dans une direction et Londres dans l'autre. Voilà, C'est tout droit, <rire> faites-vous plaisir. Il euh, faudrait qu'on en fasse un peu plus. Et là, il a très, très envie d'y aller, euh, notre aîné. Mais très envie. Et il a envie de euh, qu'on charge des sacoches et qu'on aille jusqu'à jusqu'au bord de la mer, qu'on prenne le ferry et qu'on continue jusqu'à Londres. En mode super enthousiaste. Oh, je ne sais pas, vous faudrait qu'on regarde on fait une rando sur plusieurs jours Voilà Oui Mais carrément, bien sûr Et Bon, on va se décider euh, un jour à le faire ça. Mais euh, voilà, j'aimerais bien que notre fille soit un peu plus grande qu'elle ait un vélo un peu plus adapté à faire de la distance et tout ça. Là. Parce que même en, en termes de géométrie, son vélo, c'est pas du tout adapté... à. À rouler tous les jours, tous les jours. Puis c'est trop lourd, c'est trop fatigant, c'est trop. Ça, ça va trop solliciter ces, ces articulations. Alors, il s'agit pas de faire 100 bandes par jour avec les enfants quand même. Mais euh, voilà. Et après, il y a des petites douleurs posturales qui qui arrivent avec ce genre de de vélo. Qui tu peux pas, par exemple, tu peux pas. C'est pas possible de régler la bonne hauteur de selle par rapport à la, la fameuse règle qui dit euh, la selle est à la bonne hauteur quand les pieds touchent le sol. Bah, sur ces vélos enfants, euh, tu ne peux jamais avoir, euh, arriver à une vraie position où tu as la jambe quasiment tendue pas totalement, c'est important. Tels qu'ils sont conçus, il y a avoir un gros conflit entre les pieds touchent le sol et euh, la selle est à la bonne hauteur. Et puis bon, en plus, euh, suivant où est passé le, le boîtier de pédalier, en plus, pas, voilà, on n'est pas sur des positions qui sont vraiment euh, adéquates euh, à du vélo euh, un peu plus poussé que le vélo loisir de base pour aller se balader comme ça le week-end. Voilà. S'il s'agit d'avoir un vélo pour tailler un peu plus la route, euh, ce n'est pas ce genre de, de vélo qu'il faut prendre, c'est clair. Il faut aller taper plus chez des spécialistes, enfin chez des vrais, des vrais fabricants de vélos euh, adaptés euh, à l'usage un peu trekking et un peu balade euh, au long cours, tout simplement. Je dis ça c'est important hein, parce que voilà, c'est très bien, elle est, elle, est, elle est à peu près à l'aise sur son vélo, mais bon voilà, il y a des petites douleurs qui arrivent sur le dos, dans le bas du dos, et tout ça. Pas spécifiquement elle, mais son frère, quand il avait le, le même vélo de même taille, même taille de roues et de cadre c'était ça. On faisait des grandes balades de 50 km. Et on était vraiment à la limite, pour lui, où ça devenait un peu euh, douloureux. Les douleurs apparaissaient. Parce que le vélo n'était pas adapté à, à faire euh, une telle distance. On arrive euh, gentiment sur la fin de Nanterre, euh, juste avant euh, Reuil-Melmaison. Euh, ça ça, ça, ça s'urbanise un petit peu, mais oh, ce ne sera pas long. Ce sera pas long, mais c'est très fréquenté. Hein. C'est vraiment là on est... Euh, ça nous a rappelé nos, nos bords de Marne qu'on affectionnait tant et où on allait rouler tellement souvent. Bon, Avec un petit peu moins le côté, là en ce moment, mois d'avril, les bords de Marne, mars-avril, on est dans l'étoile de Monet, c'est est, est de la poésie avec les, les cerisiers en fleurs et tout ça. Ici, ça l'est un petit peu moins, mais ça l'est quand même vachement sympa. Et donc on vise le pont de Château, hein, le premier pont finalement où on peut traverser depuis le pont de Beson, nous personnellement. On a vu des viaducs euh, où passent des trains ou des autoroutes hein, sur le chemin, on est passé en dessous, mais pas, pas encore de pont où on peut passer, où il y a euh, une piste ou un trottoir ou euh, une chaussée sur laquelle on a le droit de circuler hors autoroute. Et mine de rien, ça fait une petite balade, ça fait 8 km hein. Ça explique aussi, euh, ça explique pourquoi le pont de Beson est aussi euh, engorgé. Hein. C'est que euh, dans ces endroits, dans cette région des méandres de la Seine, là, euh, sur ce tronçon particulièrement, la Seine est très large, donc il euh, y a peu de ponts, parce que j'imagine que ça doit coûter excessivement cher euh, comme ouvrage. Donc du coup, le pont de Beson il en fait les frais, parce que voilà, c'est un des, un des seuls gros ponts euh, du coin, et puis après, c'est le pont de Château. Voilà. Et le pont de Beson est encore plus gros avec deux fois trois voies et puis bon, avec les entrées sorties de la 86 en plus, tout s'explique au niveau de, du peu de ponts qu'il y a dans cette région par rapport au nombre de véhicules qui cherchent à se déverser de l'autre côté, du, enfin de part et d'autre de, de, de la 86 on est sur la partie cyclable du pont de Château la première fois que je l'avais pris, je ne l'avais pas trouvé j'étais passé sur la chaussée, en effet, je pas bien euh, bon c'est la partie cyclable mais il y a aussi quand même pas mal de piétons on ne leur emporte pas euh, <rire> enfin on, on les embête pas avec ça il n'y a pas de souci, ils ont parfaitement leur place euh, <rire> c'est un pont c'est un trottoir, c'est une piste sur trottoir bon voilà, donc tact euh, puis c'est super sympa donc on est, on est passé, il y avait l'île des impressionnistes sur notre gauche on est aussi un petit peu dans le, la carte postale et le mythe de la région. Voilà. Et puis Château, j'adore arriver à Château par le pont, où tu vois cette, cette magnifique petite église là, qui trône, comme ça, en hauteur. Et donc un petit peu de quai, et puis on va arriver sur cette fameuse euh, chaussidou que je t'avais présentée dans ma Daily Ops, euh, je ne dis pas de bêtises, la 43 ou la 44 où j'avais fait un trajet retour de Vélotaf, où je sortais justement des sentiers battus et où j'avais découvert cette alternative. Ça, là, toute cette partie où on se situe là, c'est un de mes trajets Vélotaf potentiels, possibles, qui me rallonge d'à peine 2 km mais qui me fait passer par les hauteurs de Saint-Cloud, c'est magnifique, j'ai une, une vue superbe de part et d'autre, un côté sur le, le, le, la vallée parisienne, le bassin parisien on va dire, enfin Paris, la tour Eiffel et tout ça, le bois de Boulogne, où tu vois... Tu vois Paris avec en amorce ce bois de Boulogne, donc c'est très vert, c'est pas commun comme point de vue. Et puis ensuite tu redévales de l'autre côté par justement euh, Rue Maison. Et tu arrives à Château, et là, cette chaussée doux, donc euh, chaussée à circulation douce, il n'y a matérialisé au sol que une voie pour les voitures alors qu'elles peuvent circuler toutes les deux dans, dans les deux sens mais avec des bandes cyclables de, de part et d'autre et donc comme c'est une voie de circulation douce, les cyclistes sont prioritaires sur leur piste et quand ils sont amenés à se croiser, ils attendent que les cyclistes soient passés et ils sont autorisés à venir euh, euh, chevaucher la, la bande cyclable, soit d'un côté soit de l'autre pour se croiser. Enfin mécaniquement des deux côtés à ce moment-là d'ailleurs parce que les deux voitures vont se déporter. Mais euh, c'est sympa et puis c'est quand même euh, assez rare hein, en région parisienne les chaussis doux pour être... Euh, filmé <rire> et présenté en vidéo. Euh, ce chemin de halage, alors on, on, a, on a fait un aller-retour, hein, tout simplement, une rive à l'aller, une rive au retour, voilà, histoire de ne pas passer euh, par le même endroit. Ce chemin de halage est beaucoup plus, on va dire, sauvage hein, et moins aménagé que de, de l'autre côté où c'était beaucoup plus large et avec un, un gravillon, enfin un, un, un gravier sableux euh, assez trompeur d'ailleurs. J'avais capturé une cycliste qui avait raté un virage et qui s'était mis euh, au tas. Mais voilà, ça permet vraiment de, bah, de varier tout simplement hein, les, les, les paysages et puis euh, l'itinéraire. Voilà. Et éviter de faire un aller-retour euh, par le même chemin, c'est toujours plus sympa et, et moins lassant pour les enfants. Et puis, euh, moi je l'aime bien parce que voilà, elle est, plus, elle, est, elle est beaucoup plus verte de ce côté-là, cette euh, petite voie verte, là, ce chemin de halage. Il y a beaucoup plus de verdure, de végétation, donc euh, c'est moins minéral voilà, que l'autre côté. Et là, c'est. Bon, donc du coup, on, retrouve, on, on se retrouve dans, de, dans des bouchons, <rire> des bouchons de piétons cyclistes, avec des petits boutcious là, qu'on qu voit bien sur leur petit vélo, euh, Le premier petit vélo, regarde-moi ça, c'est vraiment un ouais, tout petit bonhomme là. Euh, c'est trop mignon, ça me fait craquer. J'entends déjà les <rire> <rire> des gens en commentaire dire Ouais, le petit bout, il a pas de casque, tout ça bon. Il <rire> y a fond là. Hein et puis bah, on va avancer comme ça, alors dans un paysage qui finalement est radicalement différent de, de la berge en face. Euh, C'est assez marrant, du coup ça fait un, un parcours qui est très varié, qui n'est pas monotone. Et puis quand on arrive à Carrière comme ça, avec tous ces saules pleureurs je, je trouve ça assez magnifique. Et puis bon, bah c'était le point d'orgue de la balade quand même, c'était s'arrêter en bord de scène, regarder les cygnes, les oies, les canards, on en a vu plein qui volaient au-dessus de l'eau, c'était magnifique. Et puis prendre notre petit goûter, manger des biscuits, euh, un petit fruit, euh, boire de l'eau et repartir. Et euh, au moment du départ, on a choisi de... enfin j'ai choisi <rire> unilatéralement, de repartir, non pas sur le chemin, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de piétons, mais sur la chaussée directement. Pourquoi pas On a notre place sur la chaussée, on a le droit d'y être. Donc il euh, n'y a pas de lézard. Et puis il y avait très très peu de circulation, voire pas du tout. J'ai pris un peu de retard au démarrage, j'avais oublié de redémarrer la caméra. Il a fallu que je trace pour rattraper euh, ma petite poulette. Salut Oui Oui ouais Oui Un tirer le, le, le slip Ouais, ouais. C'était passion slip. Tu me le tirais, tu me le remontais jusqu'en haut du dos. En te marrant comme ça, voilà. Exactement, petite escrotte je ne sais pas s'il y a des parents euh, en, entre vous qui ont connu ce phénomène euh, incroyable. <rire> euh, oui, ma euh, euh, elle avait une passion. Hein. C'était quand elle était dans le siège euh, bébé derrière moi, euh, donc le siège posé sur le porte-bagages. Euh. <rire> elle allait fouer, hein, elle me tirait le shorty jusqu'au milieu du dos. Ça l'amusait beaucoup. Bon, bref, et je, et bon. elle se souvenait de ça, là, de nos balades sur les bords de Marne justement, ses premières balades et tout. Et un truc qu'elle adorait faire euh, quand elle était vraiment petite sur le siège bébé, c'est qu'elle voulait aller voir l'embouchure de la Marne et puis la, la fameuse pagode qui a l'embouchure de la Marne quand elle se jette euh, dans la Seine. Elle m'en reparle souvent, elle a vraiment euh, des souvenirs d'enfants qui sont ancrés euh, euh, autour du vélo justement, que ce soit euh, en, en passagère ou euh, en cycliste elle-même. C'est chouette. Mission réussie. <rire> On est très contents. Le prosélytisme, ça commence aussi avec ses propres enfants. Attention le chien. Toujours méfiance. Toujours. Voilà. Non, non, mais c'est à nous de faire attention. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ouais, il faut toujours se méfier. Le chien, il va toujours exactement là où tu ne pensais pas qu'il aille. Et, et en plus... Les plus, les plus dangereux, finalement, sont ceux qui ont une laisse, parce que tu peux te retrouver entre le chien et la laisse, et là, ça, là, ça fait des dégâts. Bah, c'est surtout que si tu te manges la laisse alors que tu es à vélo, là, tu te, tu te vautres lamentablement. Ouais, c'est ce que je disais, ça, c'est typiquement le genre de sujet que j'avais déjà évoqué au moins 5-6 fois avec lui, mais bon, c'est utile de le redire. et il a eu une super attitude par rapport à ça, c'est qu'il a, il a vraiment anticipé, il a géré, il a freiné dans les temps, euh, mais en anticipation, voilà. Il a flairé la situation, c'est vachement bien, ça, ça fait déjà un, un, un, un petit cycliste avec un niveau de maturité qui commence vraiment à être... Euh, je me dis, euh, un jour il va falloir que je lâche quand même, euh, j'en suis pas là, j'en suis pas là, j'en je, parlais... Euh, j'ai rencontré un homologue euh, youtubeur euh, cette semaine, on a passé la journée ensemble, on a beaucoup discuté en roue libre, Book. et euh, j'en discutais où j'étais un petit peu déçu. Euh, il a 14 ans, j'ose pas encore le lâcher en autonomie totale euh, dans notre euh, coin. Je le laisse euh, en trottis, il n'y a pas de souci, mais à vélo sur la chaussée, euh, j'ose pas encore. Mais là, il montre les signes de la maturité cycliste et de la responsabilisation de son attitude. Ah, C'est du truc super, il était passé à fond les ballons sans regarder, et puis en fait, lui, il adore les bagnoles, et puis alors, le, le modélisme aussi. Et puis là, on tombe sur ces petites bagnoles euh, thermiques, à l'ancienne, hein, comme j'ai comme pu observer moi aussi quand j'étais gamin aussi, ça me fascinait. C'est des vrais petits moteurs avec des vrais petits pots d'échappement, et des vrais petits réservoirs d'essence. Bon, là, j'ai zoomé l'image, donc euh, pour le 4K, on repassera. <rire> Mais bon, si j'avais filmé en HD, ça aurait été... Impossible à faire. voilà. Alors on devine un petit peu ces petites voitures. Voilà, ça fait l'attraction, il y a pas mal de cyclistes qui s'arrêtent pour regarder. Euh, ça renvoie au débat euh, cycliste voiture, ça c'est assez marrant. C'est un, un coin qu'on connaît bien parce qu'on y passe euh, parfois en euh, balade gravel. On, on suit le viaduc en fait et puis après on va chercher euh, un autre petit chemin. Bon, ça fait un petit, une petite attraction puis c'est sympa de leur part d'aller venir faire ça euh, totalement à l'écart des habitations. C'est... Bon, c'est du, du sauvage de chez Sauvage, mais ils sont venus construire leur petit, leur petit circuit pour euh, pratiquer leur, leur passion du modélisme euh, avec leur bagnole. Et puis ils maîtrisent, hein, c'est beau à voir. Voilà. Donc si tu cherches à aller regarder ça et que tu es dans le coin, euh, c'est sur le chemin de Halage qui part de Beson en direction carrière, euh, si tu arrives de ce côté-là, ou sinon si tu arrives de Château. Alors je reviens un petit peu sur l'autonomie à vélo, voilà. c'est un peu un constat d'échec pour moi parce que, mais bon, c'est pas comparable avec ce que j'ai connu dans une petite ville au fin fond de l'Essonne ou qui était infiniment plus paisible que bah, à Paris où ils ont grandi ou même euh, l'agglomération dans laquelle on se situe, où notre quartier est très paisible, c'est que les zones 30 avec des doubles sens cyclables, des panneaux de passage cycliste au feu qui ont poussé mais euh, de folie ces deux derniers mois, <rire> il y en a pratiquement à tous les carrefours, il y a des vats tout droit, il y en a deux partout, euh, même sur la grosse départementale qui, qui trace vers euh, Argenteuil, Sartreville, Cormeille en Paris, où, où, où tu vois pas beaucoup de cyclistes parce que c'est un peu le coup de le coupe gorge, mais bon, c'est sympa et puis ça.. Me même s'il y a peu de cyclistes qui passent par là, ça fait les panneaux avec des vélos dessinés, et puis, implicitement, euh, enfin, sournoisement, ça vient rappeler aux automobilistes que, tiens, il oh, y a des cyclistes qui peuvent passer ici. Parce qu'évidemment, il n'y a pas du tout d'aménagement le long de cette... Euh... C'est dans le prolongement de la fameuse piste qu'on a pris au début, hein. mais ça continue, ça remonte, enfin, dans le sens inverse, ça remonte vers le haut, et puis après, ça redévale. Et voilà, on est à Beson ouais. Voilà Donc, j'allais te dire dire, comment tu sais qu'on est arrivé à Beson où il y a des trous dans la route C'est comme sur la route, sur les chemins séparés, il y a des trous. C'est made in Beson. Ouais. Donc sur cette autonomie, euh, oui, je suis, je suis un peu déçu, mais voilà, je, on ne peut pas comparer. Euh, évidemment que je l'aurais pas lâché comme moi je sais pas à partir de 6 ans 7 ans j'étais autonome sur mon vélo et je, je disais à mes parents je vais voir mon, mon copain Guillaume à l'autre bout de la ville il y avait 2 km et puis il y avait pas de problème bon c'était une autre époque hein, c'était le début des années 80 euh, évidemment on bah, avait pas de casque ni rien du tout euh, c'était n'importe quoi je circulais partout où je pouvais euh, les trottoirs, la rue, à contresens non, enfin... <rire> c'était euh, Woodstock quoi. mais euh, oui je ne l'ai pas encore lâché il est en quatrième euh, je sais très bien pertinemment que quand il va rentrer en seconde euh, au lycée euh, qui est tout en bas de Beson il y a un kilomètre et demi à faire à pied euh, évidemment qu'il le fera soit en trottis soit à vélo et il n'y a, a aucun souci avec ça euh, je souhaite qu'il le fasse à vélo avec une bonne petite sacoche <rire> il sera bien mais euh, bon bien on en parlait justement avec euh, en roue libre à mon époque les trottis euh, à ce âge là c'était pas du tout répandu mais pas du tout il n'y avait pas de marché en fait tu euh, tu les trouvais pas dans les magasins euh, les trottis même pour adultes ou pour adolescents euh, la trottinette c'était vraiment euh, considéré comme un jouet et c'était euh, j'ai aucune animosité contre la trottinette c'est pour ça que je te dis ça mais nos enfants, nos deux enfants, ont un rapport à la trottinette qui est super efficace. Si je les envoie chercher le pain, il y a 700 mètres aller, 700 mètres autour pour aller chercher la meilleure baguette de besoin Bon, ils vont pas prendre le vélo, ils vont prendre la trottie parce que c'est plus pratique à sortir de la maison, tout ça. Il n'y a pas besoin de s'équiper, tata, tata. Hop là, les deux sur la trottinette, ça fait la course sur le trottoir et puis ils sont joyeux comme ça. Ils ont vraiment. C'est, j'ai déjà évoqué ce fameux pragmatisme de l'enfant de prendre. Parce que j'ai connu ça aussi, Moi, je prenais mon vélo pour aller au collège alors qu'il était à 700 mètres, c'était ridicule, mais parce que ça allait plus vite que de marcher. Bon, ils, ils ont ce pragmatisme aussi les enfants. Alors à voir quand il sera euh, lycéen s'il continue à prendre une trottille, euh, ou si c'est trop la honte, peut-être c'est la te honte de prendre la trottille au lycée, je sais pas, <rire> on verra. Et, euh, ou son vélo, évidemment, qui s'embête pas à attendre un bus euh, dans le froid quand il fait froid par exemple. Là on le voit le, le lycée de Beson. on arrive devant, c'est un gros gros gros bahut et puis bah, donc c'est le signal pour nous hein, de quitter la, le chemin de halage et puis euh, de venir remonter dans le besoin simplement parce qu'on arrive pile à la hauteur de notre fameuse rue Maurice Berthaud qui va nous ramener, alors il faut passer d'abord par une petite bidire devant le lycée c'est la réapparition des feux tricolores pour nous, ça faisait 8 km qu'on n'en avait pas eu <rire> pas besoin de relancer pour pour notre fille elle, elle, elle apprécie quand elle n'a pas besoin de relancer s'arrêter, relancer, s'arrêter, relancer les enfants n'aiment pas. Surtout quand ils sont petits en taille et qu'il faut, il faut, il faut, il faut redémarrer. Voilà. Ils sont pas forcément super dégourdis non plus. Quoi. Euh, on arrive sur euh, donc, euh, la rue Émile Zola, elle euh, bien nommée. Hein, C'est une espèce d'autoroute de, de, urbaine. C'est exactement l'équivalent de, de ce fame, cette fameuse rue de Pontoise là, qui grimpe euh, sur les hauteurs euh, de Beson, Argenteuil et qui redescend euh, Allez, bon. vers la Seine côté Sartrouville. Euh, et puis cette traversée de, de la rue Emile Zola, elle est pénible parce qu'elle est en deux temps et c'est vraiment très très long. On y perd beaucoup de temps. On arrive sur les aménagements tout frais de, de la fin de l'hiver, sur le début de la rue Maurice-Berteau, voilà, où ils ont reconçu un petit peu ces passages-là. Et puis ensuite, il n'y a plus d'aménagement. On, on passe en, en zone... Euh, bon, on est en zone 30, là. Hein. Même il y a des, des quartiers euh, contigus qui sont carrément en zone 20. Là, tu vois, un panneau. Alors, est-ce qu'on n'est pas carrément en zone 20, justement il me semble bien, c'est une aire c'est ça, voilà. piéton, cycliste, automobile, carrément zone 20, sur le début de cette rue Maurice Berthaud, et puis ensuite, quand on va traverser l'artère centrale de Besançon, on repassera en zone 30, avec un contre-sens cyclable et des vélos peints dans notre sens à J'essaye de pousser un peu ma poupette à avancer un peu plus vite. Elle était pas spécialement en fin de course, en fait, il en rester sur la pédale, comme elle s'était bien économisée et puis je voulais qu'elle avance un peu parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même une automobiliste qui arrivait de la droite, donc qui avait la priorité, qui s'est arrêtée volontairement, qui nous a cédé son passage, qui nous a fait signe d'y aller. Après, c'est un peu gênant, tu te retrouves dans une situation avec ta petite poulette qui, qui roule pas fort, et puis elle qui patiente gentiment dans l'habitacle de sa voiture, pas de souci. À la limite, c'est plutôt sympa. J'ai quelqu'un de bienveillant derrière. C'est quelque chose que je note hein, qui est important. Euh, on s'attendait pas à ça. On passe la 86, la, la grande couronne euh, parisienne. On n'est pas en petite ceinture. On est loin. Est dans, on est dans une région qui est très tout bagnole. Et finalement, euh, on constate beaucoup de bienveillance, beaucoup plus de bienveillance de la part des automobilistes qu'on en avait à Paris même, qui est censé être plus civilisé, finalement. Mais non, ici, à a besoin, là, quand on veut traverser, on se pose devant le passage piéton et les gens s'arrêtent pour nous laisser passer. <rire> ça casse complètement, ça explose le paradigme de 22 ans de vie parisienne. Ou évidemment, à Paris, tu peux crever, il y, y en a 27 qui vont passer des bagnoles avant que tu puisses. Il faudra que tu attends qu'il n'y en ait plus pour pouvoir traverser. Bon voilà, on est arrivé dans notre quartier. Ça grimpe un petit peu, mais on n'est pas apprécier notre boulette. Oh non, elle n'est pas pressée. Elle profite. Elle se fait bronzer les petits bras. Et son grand frère, qui nous attend, <rire> d'un air désabusé, qui a envie d'envoyer. Ben non, c'était le chill attitude. Bon, ben ça se termine. Voilà, bon, c'est pas encore du vélo-taf pour moi. Euh, les petites nouvelles du front, je, je suis passé sur le billard cette semaine euh, pour encore une... La même petite intervention pour réparer tout ça et accélérer un peu le processus de récupération de mon articulation l'épaule gauche. Ça progresse, mais c'est infiniment lent. Par moments décourageant, par moments démoralisant, mais bon, c'est la vie. Et puis en soi, c'est rien de grave. Et là, mes gamins, ils m'ont offert une après-midi super sympa, super agréable, avec une pointe à 22 km/h. Wouh <rire> Bon. Euh, je vais commencer à t'en produire d'autres plus souvent, hein, parce que j'ai un peu plus de matière maintenant, que je recommence à rouler avec deux bras. Un bon week-end un petit bisou, et puis à bientôt salut